De nombreux blessés acheminés vers des centres médicaux. Ils viennent des abords de l'aéroport de Kaboul, où deux explosions meurtrières ont visé en milieu d'après-midi l'un des trois points d'accès, notamment celui appelé Abbey Gate, Une zone où se pressent depuis 12 jours des milliers de ressortissants étrangers et d'Afghans pour quitter le pays. De sources militaires américaines, l'une des attaques au moins est due à un attentat suicide. « C'est arrivé soudainement. Nous sommes sortis de l'eau et nous avons vu qu'il y avait de nombreuses victimes. Des gens ont été projetés partout, leurs restes étaient partout. Il y a aussi des soldats, des forces étrangères qui sont tombés. Des gens ont commencé à fuir et nous sommes partis. » L'attaque a fait de nombreuses victimes, parmi elles des militaires américains. Depuis plusieurs jours, les états unis et d'autres chancelleries avaient mis en garde contre une menace très élevée d'attentats terroristes. Depuis le début du pont aérien le 14 août, les états unis ont contribué à l'évacuation de près de 100 000 personnes. Les centaines de soldats américains qui sécurisent l'aéroport de la capitale afghane doivent avoir quitté le pays d'ici le 31 août, date butoir de leur retrait total, fixé et confirmé par le président Joe Biden.